Une nouvelle vidéo euh, sur les semis donc euh, j'ai fait un certain nombre de choses euh, que je vous ai pas encore montré et je m'apprête à en faire de nouvelles euh, donc alors pour commencer il y a beaucoup de choses donc euh, là je voulais vous montrer donc les œillets d'inde euh, qui étaient initialement dans des petits pots comme ça j'en ai mis une partie euh, dans des pots euh, de cette taille donc ça doit faire euh, je sais pas je dirais six 7 cm cent... je dirais peut-être peut-être 8, 8 cm je pense de diamètre donc euh, voilà et je vais faire la même chose pour cela donc euh, en fait je vais me retrouver coincé parce que j'ai plus beaucoup de bacs en plastique comme ça donc euh, bon je vais je vais voir ce que je peux faire sinon il faudra que je retourne en rechercher parce que j'avais pas fait autant de semis l'année dernière et donc là je, je vais être à court de bac à cause de ça donc euh, je vais vous montrer là ici les cacahuètes, donc vous voyez, elles ont bien poussé depuis, euh, depuis la dernière fois, donc elles sont quand même assez grandes. Euh, donc là c'est pareil, euh, je pense que je vais être obligé, je ne sais pas si je vais le faire là, mais euh, je, en fonction de, des bacs qui me resteront, je vais essayer de les mettre de la même façon euh, dans le même type de pot, parce que bon, ça ne grossit pas énormément, donc euh, je peux facilement les stocker dans ce type de bac, sans problème. Euh, donc j'ai fait euh, il y a deux jours euh, des, des, des semis donc euh, voilà, c'était donc des choux en fait euh, des choux kale euh, voilà des, des choux kale des choux fleurs des choux rouges et des capucines grimpantes donc euh, voilà donc j'ai fait ça donc il y, en a, il y en a qui commencent à sortir un petit peu en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà les choucailles. On a quelques sorties deux jours. Enfin, j'ai fait ça il y a deux jours je crois, donc c'est assez rapide en fait. En plus de ça j'ai fait euh, donc, de la bourrache, donc là j'en ai fait euh, bah, 14, euh, il y en a 14 pots possibles dans un bac, donc euh, pour euh, protéger euh, des limaces. Donc, je, je pense que j'en positionnerai près de mes, près de mes salades. J'ai fait aussi euh, de la consoude, donc euh, voilà, parce que, pour pouvoir faire du, du purin, ou voir des décoctions, comme fait euh, Patrick de, de Jardin Vivrier. J'ai acheté ce, ce type de seringue, en fait, pour euh, faire des semis précis, euh, parce que je, je suis très mauvais euh, pour semer les graines et pas en mettre 3 tonnes donc voilà je... un petit clin d'œil à Patrick en fait c'est en voyant qu'il utilisait ce type d'outils de... De... en fait que j'ai je... trouvé ça assez intéressant donc euh... voilà donc c'est beaucoup mieux que ça en fait enfin, ça a l'air beaucoup mieux hein. je m'en suis encore jamais servi donc je je vous dirai ce que j'en pense mais euh, bon voilà ça ça a l'air beaucoup plus intéressant j'ai vu aussi Daniel, euh, Denis l'essence qui utilisait ça, donc euh, bon. voilà, je, je vais voir ce que ça donne, mais je pense que ça ne pourra pas être pire que, que l'autre. Donc en plus de ça, je voulais vous montrer un petit peu un, un petit point sur, euh, bah, sur tout un tas de choses. Hein. Alors c'est surtout euh, donc il y a des melons. Voilà, les melons des carmes, en fait, ils ont, voilà, tous les deux, euh, il y a des concombres, je crois, les marrons voilà, les marrons euh, tout ça, ça ça a bien, ça a bien poussé, voilà, j'ai les concombres citron, euh, donc tout ce qui est euh, melons, concombres, euh, bon, euh, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, les potirons, enfin les, les courges, en fait, euh, et, et il y en a pas mal qui sont sortis, donc, autre chose, euh, du maïs en fait que j'ai fait. Alors je sais plus si je vous l'avais montré celui-ci, donc euh, c'est du maïs doux. J'ai fait du maïs euh, pour popcorn, donc euh, je sais pas si euh, bon. il y a peut-être pas tout là, mais bon voilà. Donc il euh, y, a, y a aussi des, des concombres. Euh, bon, comme euh, je n'ai pas beaucoup d'espace pour accéder, je ne vais pas trop les sortir, mais donc, voilà, ça, ça pousse pas mal. Et euh, voilà, ce type de plan, ben, on s'aperçoit que vraiment, les, les pots, c'est vraiment trop petit. Euh, D'ailleurs, on voit là, je crois que c'est un concombre. Euh, donc, euh, je, je vais devoir euh, rapidement le positionner dans, les, dans des pots plus grands. Donc, euh, je, je les ai mis à côté, normalement. Il faut juste que je les retrouve. Donc euh, voilà, en fait je vais les mettre vraiment dans des pots euh, comme ça, qui sont beaucoup plus grands. Donc là, alors là je sais pas comment ça fait, je crois que c'est 13 cm. Ça doit faire 13 cm de diamètre, la hauteur ça ne voit ça pas en être loin. Donc euh, voilà, je vais, euh, je vais essayer d'en de, de mettre quelques-uns en pot comme cela. Et euh, bah, un petit point sur euh, mes œillets donc je, je devais vous les montrer dans une autre vidéo et je ne l'ai pas fait. Donc vous voyez, ils ont déjà assez bien poussé. Hein. Euh, donc euh, ben voilà, les autres euh, devraient euh, les rejoindre euh, d'ici quelques temps, au niveau de la, de la taille. Euh, Il ouais, y a une chose euh, en fait euh, que j'ai fait aussi, j'ai oublié de vous dire, euh, j'ai fait des, des tournesols. Donc euh, alors j'en ai deux sortes, j'ai des tournesols que j'ai euh, euh, en sachet euh, acheté dans un magasin bio, euh, je sais pas du tout ce que c'est, et euh, qui sont sortis. Et euh, j'ai des, des graines, donc celle-ci, je, je sais ce que c'est, c'était des tournesols géants. Donc euh, voilà, j'ai fait les deux, en fait, euh, entre, en, les tournesols et les maïs. Euh, je vais les associer avec euh, deux autres choses, en fait. Euh, je vais les associer avec des des, pardon, des, petits, des petits pois euh, grimpants. Et euh, je pense que je mettrai euh, au pied aussi, euh, je ferai courir les melons, euh, voire les courges, donc euh, sur le même espace. Donc comme ça, les haricots, euh, les, pardon, les, les petits pois, vont euh, bah, s'accrocher euh, au maïs et euh, au tournesol. Donc c'est le but, en fait, de ce que je voudrais faire, euh, de m'en servir comme tuteur. Et en même temps, je pourrais les récolter. Donc euh, les tournesols pour les oiseaux... Et euh, le maïs, bah, pour ma consommation personnelle. Et euh, donc, euh, bien sûr, euh, les courges et euh, les melons euh, qui, qui courront au pied. Donc euh, voilà, je... c'est une tentative d'association que je vais, je vais essayer de faire. On, on va voir, on va essayer de, de gagner de l'espace. Parce que, en, comme je vous l'avais dit, en fait, je n'ai pas énormément d'espace. Il faudra que je mesure d'ailleurs l'espace dont je dispose. Mais, euh, bon. donc, euh, donc voilà, donc, j'essaye vraiment d'optimiser l'espace que j'ai pour euh, essayer de de mettre un maximum de, de légumes et de, de légumes fruits, donc euh, voilà. Donc euh, bah, je vais je vais m'attaquer à tout ça, donc euh, je vous reprends après, pour, euh, une fois que c'est fait. Voilà, à tout de suite. Euh, un petit point sur euh, ce que je viens de, de faire là. Euh, donc bah, ici, en fait, on a euh, tout ce qui est tournesol. Donc on a des tournesols géants, les tournesols euh, de chez Marcal... Euh, le sachet que, que j'avais acheté dans un magasin bio. On, on doit avoir d'autres tournesols encore, je crois, ici. Voilà, donc euh, toujours des, des tournesols géants. Donc là, on a vraiment euh, ce qui est tournesol. On a celui-ci, euh, voilà, qui est le concombre citron. Donc ici, c'est plutôt les concombres. Donc euh, voilà. Bon, j'ai essayé d'optimiser l'espace parce que euh, j'ai un chou là qui avait poussé avec un... Un concombre, je crois, euh, non avec un tournesol. Donc je l'ai récupéré. On verra bien s'il repart ou pas. Une tomate que j'ai remis dans ce pot là. C'était une un, un, un, un plan de janvier, je crois, qui je sais pas pourquoi qui n'a pas survécu. Bon, donc j'ai récupéré le pot comme j'en avais plus. Donc là, ça, ça existait déjà. J'ai je l'ai utilisé pour combler l'espace dans mes boîtes. Donc là, voilà, on a du, du maïs. Donc les quatre, c'est les maïs popcorn corn Et ici, on a le maïs doux. Ici, et là. Et pareil, j'ai complété avec des, des, des plants de tomates de chez Cocopelli que j'avais déjà rempoté il y a longtemps. Mais euh, voilà, ça permet de, de positionner deux, es, deux, deux pots et combler les espaces dans la boîte. Parce que quand on a mis 4 gros pots, on ne peut plus mettre grand-chose d'autre. Donc là, je pourrais éventuellement encore en remettre, et de l'autre côté aussi. Donc euh, voilà, Donc là, on a euh, les œillets d'Inde, que j'ai rempoté. Donc c'était euh, la, la, euh, la deuxième série que j'ai faite. Donc j'en ai déjà 12 comme ça, ce qui m'en fait 24, plus 12 qui avaient fonctionné. Donc ça m'en fait 36. Donc au total, ça, ça va m'en faire 36, donc euh, je vais m'arrêter là, euh, ça devrait suffire. Voilà. Bon, bah écoutez, euh, si la vidéo vous a plu, et eh ben, je mettez un petit pouce en l'air, ça sera sympa. Euh, éventuellement, partagez la vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, euh, comme ça vous vous tiendrez au courant de, de mes dernières vidéos. Donc la prochaine, cette fois, devrait être la bonne, c'est-à-dire le comparatif entre les semis du bureau, et euh, ceux de la chambre d'amis. Voilà. Donc euh, j'ai pas encore eu le temps de la faire. Mais euh, ça, devrait, ça ne devrait plus tarder. Voilà. A bientôt. Une petite vidéo que j'intercale dans mes semis. Je, veux, je viens de trouver la solution, je pense, pour euh, les cacahuètes. Et notamment le sens dans lequel planter les cacahuètes. En fait, là, j'ai décortiqué une trentaine, je dirais, 20, 25 cacahuètes. Et euh, donc je les ai tous positionnés là. Je regarde même pas en fait lesquelles sont les bonnes. Et je vais tout mettre en fait dans du coton. Donc c'est ce que c'est ce que j'ai vu en fait. C'est ce que j'ai vu indiqué euh, sur internet. Donc euh, voilà. Donc je vais mettre ces, ces cacahuètes dans du coton. Je vais les recouvrir de coton et je vais arroser tout ça. Et ensuite je vais veiller à ce qu'il y ait toujours de l'humidité dans mon pot. Apparemment, c'est la méthode pour faire germer les cacahuètes. Donc, de cette façon, il est clair qu'on n'a plus besoin de se poser la question dans quel sens il faut que je mette mes cacahuètes, lesquelles vont germer, de... lesquelles ne vont pas germer. Voilà, donc avec cette méthode, apparemment, euh, on devrait en fait résoudre ce problème de cacahuètes. Voilà, donc bah, je suis assez content d'avoir de, de, de, trouvé euh, la réponse à ma question. Euh, je ne sais pas encore si ça fonctionne. Euh, vous le verrez dans le, dans le suivi de, des semis. Euh, sans doute dans le comparatif des semis entre le bureau et, euh, et la chambre d'amis. Donc euh, voilà, c'était pour vous pour vous, pour vous pour vous informer de ça. Et un petit point voilà, sur les semis de cacahuètes, donc voilà, vous voyez, ça a déjà bien grandi, donc euh, on voit que les euh, les feuilles sont refermées, alors, les feuilles de cacahuètes, euh, quand euh, sur les plants, se referment la nuit, donc euh, quand il n'y a plus de, de jour, elles se referment toutes seules, et elles se rouvrent au matin, euh, aux, aux premières lueurs du jour, donc euh, voilà, bon c'était juste un petit... Euh, une petite vue sur les cacahuètes, donc vous voyez, par rapport à la taille du pot, ça commence à devenir vraiment très grand. Donc je vais encore les laisser un petit peu, je compléterai un petit peu de terreau, et je pense que je laisserai sécher un peu le terreau pour que pour que ça soit plus, plus compact au démoulage. Donc voilà, je, je, je, je vais je vais voir ça, mais je devrais pas tarder à, à les rempoter. Donc voilà, à bientôt